Et ce, le sujet que je vais vous présenter ici ça ne s'apparente pas immédiatement aux problématiques qui sont traitées par l'axe de, de Dinafor. Alors, je vais tâcher de. Enfin, J'ai essayé de, justement d'orienter la présentation de telle façon, à la fois en donnant quelques bigs un peu techniques pour que vous compreniez peut-être un peu vers où vous euh, en quoi bah, voilà, euh, il y a des éléments qui me semblent dans la gouvernance. Euh, de, de pratiques un peu vente et puis autour de, de, de la multifonctionnalité euh, voilà. qui, moi, en fait, m'ont soulevé beaucoup de questions dans ma thèse et que j'ai pas pu vraiment répondre parce que ce n'était pas l'objet directement de ma thèse. Euh, donc voilà, donc moi j'ai ma cette présentation le croisement de race en élevage de laitier, subversion ou renforcement du système socio-technique de l'élevage bovin laitier et je vais tâcher de discuter un peu l'un et l'autre des aspects. Alors, pourquoi il ne veut pas passer Alors, ah, euh, alors donc, du coup, du coup le, donc, un petit euh, effort de contexte pour quand même repasser les choses, on va dans le cadre très agricole et zootechnique, que les années 60 ont vu euh, l'avènement euh, dans les pays surtout le industrialisés du llevage euh, selon un modèle productiviste. Donc, qui est défini, en fait, qui peut se définir comme en fait, la définition d'un optimum de production en dehors euh, de considération de la diversité des systèmes et où en fait les effets d'environnement euh, que ce soit les facteurs environnementaux climatiques, euh, sociaux, économiques, etc. sont vus comme un facteur de variabilité qu'on va chercher à tamponner absolument puisque c'est l'objectif de production l'optimum de production qui est ici euh, visé. Donc pour tamponner ces effets de variabilité, euh, on a recours en fait, à un contrôle des conditions environnementales au moyen de techniques et de technologies et d'intrants, que ce soit des intrants de euh, suite comme l'alimentation, euh, les intrants dans les champs, etc. Euh, mais parmi ces intrants, en fait, on a les intrants dits génétiques, qui sont euh, notamment les rats d'élevage. Euh, parfois on parle aussi de matériel génétique. Et donc, euh, associé à ce modèle productiviste, on a aussi en fait un, une volonté de standardisation et de d'homogénéisation euh, à la fois des productions et en fait qui découle vers l'homogénéisation des systèmes. Donc les produits standardisés, en l'occurrence dans mon cas, c'est le lait et la viande. Et en fait derrière cette idée de standardisation et de d'homogénéisation, il y a une idée de prévision de la performance. Et donc l'agriculture, enfin l'agronomie plutôt étant une science de production, elle est extrêmement marquée par ce, ce fait historique de modèle productiviste. Et donc, alors, on va dire, derrière un petit peu le, ces deux aspects, en fait, ils se rejoignent dans le fait qu'on a utilisé des races bovines et qu'on a spécialisé dans un usage de lait ou de viande. Alors, il y a aussi des races dites mixtes. Mais je, ça me semble important déjà de revenir sur le point qui n'existe pas. Euh, Naturellement, si je puis dire, de race laitière ou allaitante par une Mais ça, ça témoigne d'un choix, euh, choix. Donc, la sélection génétique des animaux d'élevage, c'est une sélection anthropique, euh, par opposition un peu à une sélection naturelle, dans le sens où, concernant le principe d'adaptation de la sélection naturelle, ici, les avantages sélectifs sont déterminés par un régime économique dans lequel évolue euh, la filière d'élevage. Et donc, une race animale, euh, dans l'acception biologique, c'est en fait une subdivision d'une espèce, ça n'a pas de réalité biologique, hein, une race, euh, qui est représentée par une population à caractère constant, spécifique, originaux et héréditaires. C'est-à-dire que, en fait, donc là, j'ai mis l'exemple d'une vache Holstein. Une vache Holstein ressemble à une autre vache Holstein, euh, donc à la fois visuellement, donc des caractères morphologiques euh, bah, phénotypiques. Euh, mais également, on va avoir une forme un peu de, de similarité génétique qui fait que euh, toutes euh, ces caractéristiques sont génétiques. Et au-delà des aspects, on va dire, plus euh, des animaux, il y a aussi ce euh, qui intéresse la plupart des éleveurs, c'est-à-dire les euh, performances dans les performances en élevage, donc par exemple la production de lait en termes de quantité, en termes de richesse en, en matière protéique ou en matière grasse, et l'autre trait... Euh, Et donc, la sélection des, des animaux Elle se fait sur un petit nombre de caractères de... Donc, ceux qui sont liés à des attendus de performance. Et donc, un point important pour la suite, c'est que c'est matérialisé par un artefact en fait, qui est l'index de synthèse, donc, que je pourrais un peu représenter comme en fait, une, note, une note moyenne sur les caractères d'intérêt, c'est-à-dire une note moyenne, mais dont la, enfin, dont la pondération, entre les différents caractères qu'on cherche à développer, n'est pas du tout égal, ce qui fait qu'on va avoir certaines vaches qui sont, on va dire, sélectionnées très fortement sur certains traits et moins sur d'autres. Et donc c'est ça qui crée une forme de diversité des races de vaches tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc les performances d'un animal d'une race A, en fait, peuvent être prévues en fonction des valeurs d'index de ses parents de race. A. Donc là je vous ai mis. Deux exemples, en fait, d'index entre une vache laitière, donc la Primolstein. Donc, grosso modo, voilà, c'est fortement sélectionné sur le lait. Donc, c'est un index récent, donc il est moins, euh, dirigé uniquement vers la production laitière, mais il reste quand même assez orienté là-dessus. Et une vache dite, une race de vache dite mixte, où on a de de caractères liés à la production du vin. Euh, et donc en fait, ces race notamment la race Holstein, elle a été massivement euh, diffusée dans tous les pays dits euh, industrialisés, ou et notamment en France, où en fait elle représente aujourd'hui euh, 64, 64% pardon des vaches, euh, des troupeaux français, et elle représente quand même 40% des, euh, des vaches, des troupeaux euh, conduits en agriculture biologique. Donc c'est une diffusion véritablement massive. Et le graphe en dessous, effectivement, vous montre un petit peu l'évolution du cheptel français total euh, en termes d'effectifs des différentes races. Pardon Oui, et pardon, mais que pour les, les races laitières, effectivement. Une diminution de Pardon Une diminution de l'Holstein. Tout à fait. Alors ça, je ne vais pas y revenir, effectivement, dans la présentation, mais en fait, c'est en partie dû au fait que la sélection en Oxennes s'est heurtée à un... On va dire à des difficultés parce qu'en sélectionnant trop sur le lait, on va dire, elle a dégradé certains traits très importants qui ont posé problème, ce qui a amené aussi euh, les éleveurs à faire d'autres choix en termes de, de race. Donc le système sociotechnique de l'élevage de bovins lait, en fait, il est organisé absolument dans son intégralité autour de la race pure. Donc pour passer un petit peu en revue euh, les différents éléments. Donc, donc, les élevages en race pure, euh, donc ici, en fait, donc, bah, produisent différents produits qu'ils vendent selon les contraintes des acheteurs, donc, les entreprises agroalimentaires, les prix, etc. Les marchands d'animaux, puisque les troupeaux laitiers produisent on va dire des, de la viande indirectement, dans le sens où toutes les vaches de réforme, qui sont réformées du troupeau, finissent en steak, on va dire mais vous avez aussi tous les, les petits veaux mâles qui, sont, qui, sont, qui, ne sont, qui ne servent pas à la production de lait, Ils enfin, servent juste à créer cette production de lait, mais ensuite sont entre guillemets, inutiles. Et donc, ils sont vendus, entre autres, par exemple, parfois, à des marchands d'animaux, donc les maquillons. Pour, pour. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, euh, lors de leur activité de, voilà, de production de lait, euh, on ne coupe enfin, pas les champs d'agriculture et les dispositifs de contrôle laitier collectent des données de performance des H. Ces données, ils les transmettent aux, à la recherche publique aux instituts techniques qui, en fait, sont chargés, en recueillant tout, les, toutes les données de performance et les, les races des animaux de ces troupeaux, en fait, de produire des index. Et ensuite... Euh, les organismes de sélection eux en fait définissent le standard de race. À quoi doit correspondre Einstein, selon eux par exemple. Et les entreprises de sélection et centres d'assimilation mettent en pratique en servant des données d'index euh, diffusées pour vendre le matériel génétique qui est conforme à, euh, au standard qui est attendu et donc qui permet de pour les éleveurs ensuite de prévoir la performance des animaux euh, Donc à ce stade-là, euh, qu'est-ce que le croisement euh, vient faire là-dedans Juste pour définir rapidement, le croisement, c'est simplement de prendre un, un individu de race A et de faire sa avec un individu de race B. Donc dans le cas de l'élevage bovin, on prend en fait des mâles ou des doses d'incination. En Après, fait, ça produit un premier euh, individu euh, qu'on appelle le, un croisé de première génération, donc F1. Et donc dans certains cas, on peut... Faire s'accoupler cet individu, cette en fait femelle F1 avec un, un mâle de troisième race et obtenir un individu de deuxième génération. Ça, ça permet de bénéficier de l'effet de c'est-à-dire de la figure hybride, qui fait que, en fait, euh, l'individu F1, euh, on va dire, bénéficiera, si je simplifier, c'est bénéficiera un petit peu de, euh, un peu du meilleur des deux aptitudes euh, des races. C'est-à-dire, en fait, au lieu de, par exemple, une race A qui produirait 100 kg de lait et une race B qui en produirait que 50, on pourrait s'attendre à ce que l'individu F1 produise 75, maintenant il va produire un peu plus que 75. Donc, voilà, c'est un peu plus que la moyenne des deux parents Et en fait, ça permet aussi d'exploiter la diversité des races et leur potentiel complémentarité entre des vaches très sélectionnées sur le lait, d'autres vaches plus sélectionnées, enfin, d'autres races plus sélectionnées sur la santé, la résistance aux maladies, etc. Et donc, ça, à l'échelle d'un troupeau qui se met à pratiquer le croisement, euh, ça introduit une diversification du troupeau. Puisque, au fur et à mesure que l'éleveur ou l'éleveuse euh, va se mettre à garder des individus, croient, enfin, des individus croisés finesses et les intégrer au troupeau lorsqu'elles sont adultes, eh bien, on va avoir un panachage petit à petit du troupeau qui va se retrouver constitué de. D'individus, enfin d'animaux, qui, bien sûr, euh, enfin qui, outre leur diversité, euh, interindividuelle, hein, vont avoir quand même des caractéristiques euh, différentes entre cohortes de femelles. Et donc, en fait, qu'est-ce que le croisement, qu'est-ce qui vient un petit peu euh, euh, subvertir, en quelque sorte, c'est qu'en fait, euh, lorsqu'on ne conduit pas son troupeau en rascule, et qu'on se retrouve avec un troupeau composé d'individus croisés, euh, quand bien même on effectue toujours les mêmes types de croisements, on utilise tout le temps la même première race, la deuxième, la troisième race, en fait on ne peut plus utiliser les index, puisqu'en fait les index sont calculés par rapport à une race donnée. Et donc en fait il n'y a pas de population stabilisée de croisés, euh, puisqu'en fait les possibilités déjà de croisement sont multiples, mais en plus de traitements il n'y a pas assez d'éleveurs qui le font pour en fait avoir une population qu'on puisse juger représentative donc calculer un, un index et prévoir les performances de ces individus. Et donc, pas d'index, c'est pas de prévision de la performance, et donc pas de conseil adapté. Et donc, c'est une situation qui peut placer des éleveurs qui utilisent le croisement euh, un peu en marge du système socio-technique. Donc, dans la mesure où ils ne peuvent plus utiliser les index, ils ne peuvent parfois plus bénéficier de conseil. Euh, certains centres d'insémination vont même avoir tendance alors pendant une période là c'est le cas aujourd'hui mais à ne refuser simplement en fait, de leur vendre des jeux d'insémination de races. et dans le cas en fait, aussi de la vente d'animaux donc les, enfin, les petits euh, mâles croisés dans certains cas de croisement en fait sont des animaux en fait, mais, euh, peu intéressants au moins en tout cas euh, d'un point de vue quantitatif euh, en termes de valorisation de la ce qui fait que certains vendeurs d'animaux euh, bah, simplement refuse d'acheter euh, ce qui pose un une grosse de parce que c ce sont des animaux que les beurs, en général, vont ben, ben avoir à nourrir pendant longtemps, donc c'est un, un coût économique, évidemment. Et donc, en fait, ça, c'est le euh, résultat que j'ai obligé de préciser en tout partie ça ne porte pas véritablement vraiment sur les travaux de ma thèse, mais donc, quelques éléments que je, qui vont reprendre effectivement des articles un peu en marge de la thèse. Donc en fait, donc on avait fait un travail d'enquête euh, auprès en fait, des différents acteurs de la filière routière. Et voilà, je vous ai mis quelques éléments de l'herbating qui en fait, témoignent de blocages qui, on va le voir, sont à la fois très techniques, centrés par exemple autour de la question de l'index. En fait, on n'a pas d'outils qui permettent de faire ce qu'on fait d'habitude euh, quand on fait l'accompagnement. Il y a aussi des blocages qui sont, euh, on pourrait dire, en termes de normes, de valeurs et que c'est un, un élément que j'ai peu pu développer, mais qui reste très prégnant et y compris dans la recherche. C'est-à-dire que c'est vraiment des éléments qui ne, sont, qui ne sont pas adressés dans la littérature scientifique et qui, sont peu, qui viennent peu à l'idée des, des personnes qui travaillent dessus. Donc voilà, donc nous une vache croisée trois voies, donc une vache croisée trois races, c'est une vache, on n'a rien mis à l'idée rien à y faire, rien à en dire. Euh, alors ça, vous je, je verrez que c'est une posture qui est assez, euh, qui, qui semble, on va dire, qui peut sembler un peu passive-agressive, on va dire, euh, et qui surtout témoigne en fait d'un manque de vision de, en fait, sur quoi le repose le croisement. je vous rappelle, le croisement repose sur l'existence de races différentes. On va bénéficier d'autant plus, du croisement, qu'on aura des des populations très diverses. Donc quelque part, les organismes de sélection auraient un peu à y gagner, quelque part. tant que le croisement ne devient pas majoritaire, en fait, ça, ça ne signifie pas que en fait, leur race va disparaître. Au contraire, elle va être utilisée toujours, mais à des fins différentes. Les marchands d'animaux dont je vous parlais tout à l'heure, euh, il faut que ça reste minoritaire, parce que donner de la marchandise qu'on achète, ça ne va pas nous faire très longtemps. Donc là, eux, leur problème principal, c'est que, euh, encore une fois, pour des raisons, euh, on va dire, objectivables et d'autres euh, beaucoup plus, on euh, va dire, individuelles, euh, qui ne reposent pas sur euh, un calcul qui a été fait sur la valorisation de ces animaux, euh, en fait, ils vont refuser par principe d'avoir euh, des veaux qui sont un peu enfin, voilà, ça bloque quelque part dans ce sens là. Du... Dans le cas des entreprises de sélection des centres d'insémination, c'est euh, voilà. un inséminateur qui est interrogé, okay, ça vous le suivi à d'autres personnes que les gens spécialisés, traditionnellement spécialisés. Donc ça nous fait un peu perdre d'influence, on n'est pas bien content. Et ça c'est effectivement quelque chose qui s'est beaucoup ressenti, notamment en, donc là, par exemple, en cas de mon j'ai des éleveurs et étudier leur... Bon, leur, leur transition de pratique qui les amène à faire des croisement et qui, euh, qui montre que pour une partie d'entre eux en fait ils s'extraient euh, de l'influence en tout cas ils s'autonomisent très fortement aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix euh, ils s'autonomisent très fortement par rapport au fait de plus faire appel aux inséminateurs puisque les inséminateurs leur amènent du dos ce qu'ils ne pas demandé donc ils se mettent à prendre leur licence d'insémination ils sont capables de le faire eux-mêmes ils contournent euh, Court-circuit les marchés traditionnels pour aller directement s'adresser à d'autres secteurs. Et du côté euh, de la recherche publique des instituts techniques qui mettent en œuvre ces index, etc., il euh, n'y a pas d'hostilité euh, affichée, mais un petit peu un constat de monde, c'est minoritaire, et de toute façon, ce n'est pas ça qui, qui va faire qu'on euh, va changer nos pratiques, puisque. Euh, alors, il porte un jugement déjà sur ce que la majorité des éleveurs veulent euh, et les organisations. C'est-à-dire qu'elles estiment que, euh, par défaut, euh, ces personnes-là sont contre le croisement. Et que, euh, d'un point de vue de valorisation de la recherche, de toute façon, ça n'est pas du tout euh, la priorité. Donc, on voit bien quand même qu'une euh, pratique qui donc, est initialement vraiment venue des éleveurs, confrontée à des problèmes de rencontrés en temps, notamment Holstein, dans d'autres porasses pures, euh, ça les place euh, assez rapidement euh, dans une situation où en fait ils n'ont plus vraiment de, de partenaires traditionnels euh, à qui s'adresser. Alors par contre, il euh, y a une compensation qui se fait en montant des groupes d'éleveurs avec de, certains conseillers ou certains, euh, certaines personnes qui sont euh, tout à fait disposées à travailler là-dessus. Mais euh, ce qui a été marquant, au moins dans les enquêtes que j'ai faites avec ces éleveurs, c'est... Euh, ben voilà, c est, c est un peu le, ils sont un peu des pionniers ou des pionnières et euh, quelque part il a fallu un petit peu faire avec les moyens du corps. Ce qui quelque part les a encore plus poussés à se rassurer, eux même sur la façon de, de conduire ces choses C'est quoi le c'est le Gérard ben, voilà. ah, Ou Pardon, non non, j'essayais de faire un petit pré-humour, pas de race pas d'index, pas d'index, pas de prévision. Ah, okay. voilà. <rire> <rire> c'est l'heure <rire> Moi, je n'avais pas demandais aussi. Euh, donc à l'issue de cet article, il y a trois éléments un peu de verrouillage sociotechnique qui euh, apparaissent. C'est l'ancrage du dispositif génétique dans la rassure, euh, qui Il y a des aspects réglementaires, euh, à, en fait, la déstabilisation d'un système qui fonctionnait sur la mutualisation. Voilà. Avec, on va dire un équilibre plus ou moins grand entre les personnes qui produisent ces, les données, qui les récupèrent, qui les traitent, qui les vendent ensuite. On pourrait s'interroger aussi sur euh, l'équilibre économique, sur quoi ils reposent, mais une forme de mutualisation quand même du euh, progrès génétique. C'est-à-dire que certains éleveurs sélectionnent les meilleurs animaux qui ensuite sont redistribués à tous les éleveurs. ce principe de mutualisation il est un peu perdu puisque malheureusement bah, chacun, un... enfin, les éleveurs que j'ai rencontrés ont un peu fait cavalier seul forcément. Parce que... Et ça, ça remet aussi très fortement en cause en fait les choix d'orientation des races et des systèmes d'élevage, euh, qui, euh, qui est souvent un critère, un, un élément qui est euh, minimisé par les organismes de sélection, les entreprises de sélection, qui souvent vous montrent euh, les index de sélection, Alors, en montrant, mais regardez, ils sont bien diversifiés, on essaie de développer euh, tel ou tel euh, élément, mais en gardant toujours une part relativement importante euh, au lait, euh, en fait, ils continuent de maintenir un progrès dans ce sens-là. Certes, il est moins univoque que, que précédemment, mais il reste tout de même un objectif affirmé de, on doit augmenter la production des tiers des lâches, avec derrière, effectivement, tout, euh, tout le narratif de euh, d'alimentation de l'humanité, on va être bientôt illégal, etc. Enfin voilà, il y a un peu l'élevage français peut nourrir le monde, contribuer à l'environnement. Voilà, ce genre de discours. Et il y a des incompatibilités technologiques, comme je disais, l'absence d'index par exemple. Euh, le fait que le croisement par nature, en fait, il génère des animaux qui ne sont plus homogènes. Donc ça, bah, ça pose des problèmes en termes de commercialisation. Euh, et les mâles qui naissent et qui sont, enfin, parce qu'encore une fois, les, les individus croisés peuvent être mâles ou femelles. Et euh, bah, les lieux pour les mâles croisés, il n'y en a pas actuellement. Euh, à part voilà, des, des, des partenariats qui vont être extrêmement locaux, avec euh, certains arrangements entre restaurateurs, entre coopératives, éventuellement. Enfin, mais ça reste vraiment pas du tout organisé. Et enfin, bah, il en fait, y a tout le. Tout le paradigme en fait de l'élevage comme science de production et comme science technique, qui est le, la question en fait de la gestion, de la prévision, de la performance, de euh, la gestion, le commande et le contrôle, donc vraiment de euh, qui en fait euh, aboutit nécessairement à ce que les instituts de recherche ou les instituts techniques se saisissent de ces questions dans une volonté en fait de mettre à disposition des outils fiables pour, encore une fois, prévoir ses performances, quand, euh, on quand on part, beaucoup d'éleveurs qui font du croisement ne font pas pour euh, retomber en fait, dans, ces, enfin, dans ce qu'ils appellent ces travers-là. Eux, en fait, se concentrent davantage sur un troupeau qui va leur euh, apporter plus de satisfaction dans le travail, parce que c'est des éléments moins fragiles, qui demandent moins d'attention, qui... Ils ouvrent un petit peu aussi en termes de charge de travail euh, leur temps à d'autres choses que leur activité. Encore une fois, la question de gestion de l'hétérogénéité euh, souvent amène cette question qu'on n'a pas de maîtrise et que ça nécessite plus de maîtrise. Hein, ce qui est encore une fois parfois démenti par euh, l'expérience des agents Et enfin, il y a cette idée euh, alors, qui est à la fois... Euh, réel que le croisement est associé à des systèmes élevage bas en bio donc bas notamment des élevages très herbagés. Alors c'est à la fois vrai parce qu'effectivement c'est souvent en tout cas chez les pionniers c'est souvent la raison principale c'est qu'en fait ils décident de passer à un système bio ou un système plus herbagé. La ralshopstein est euh, on va dire peu adaptée à ce type de système et donc en fait ils cherchent euh, un peu à trouver un autre type d'animal. On a ça. et comme je vais vous montrer après en fait euh, on était arrivé à un point tel de la sélection chaîne que euh, même en système très intensif euh, dans la conduite des enfants en tout cas euh, ça n'était pas forcément si intéressant que ça. en tout cas c'était un peu sur une corde raide euh, difficile à tenir sur la longueur. La... et donc alors, là on ne voit pas le titre mais euh, en fait, la question que je pose ici, c'est est-ce que l'élevage, enfin, le, le croisement de races n'est pas en fait une pratique comme les autres, euh, qui petit à petit en fait, se fait intégrer au régime de ligne. Donc là, vous avez une capture d'écran d'un site, d'une euh, entreprise euh, qui vend, euh, qui vend en fait, une offre de croisement, en vendant certains mâles, euh, certains du coup, puisque c'est pas mal, des euh, mâles de différentes races qui permettent, enfin de trois races, et qui permettent d'aboutir à un, un, un chaîne de croisement, une organisation de croisement euh, optimale pour augmenter les performances des euh, troupeaux. Et donc, en fait, on passe effectivement d'une pratique qui vise à, en général, pour, circu pour circuiter ces acteurs, à une pratique, en fait, qui est tout à fait compatible en fait, avec ces acteurs. Euh, et donc, ça, donc, ça, c'est un des résultats de ma thèse. Euh, je veux juste, en fait, donc, voilà, c'est une typologie des trajectoires, euh, obtenues par le NSM, une classification hiérarchique. Euh, une trajectoire d'introduction du croisement. À la fois dans les, on va dire, les raisons qui motivent ce, ce passage, et aussi la façon dont ça a été fait. Donc, à gauche, vous avez la trajectoire 1 et 2, où, en fait, dans les deux cas, euh, le croisement a été introduit euh, pour soutenir un changement de système. Donc, c'est les systèmes en le 3 et 2 dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai quand même rencontré beaucoup d'éleveurs qui sont euh, sur des, des croisements, sur des parts euh, importantes de troupeaux, sans changer absolument de système. Et quand je dis sans changer absolument de système, j'ai dans ces troupeaux, enfin, dans ces exploitations-là, des fermes telles que la, que la ferme des Nivages par exemple, qui, donc, qui faisait du croisement. Et donc là où en fait l'objectif est purement zootechnique, c'est-à-dire qu'on en fait, cherche des animaux qui répondent correctement à notre système, on n'a absolument pas l'intention de changer le système. Euh, donc c'est dire si finalement en fait, il, le croisement ne en fait, remet pas en cause l'orientation productiviste du tout des de, de systèmes. Elle, euh, et j'ai envie de dire que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que euh, ces algorithmes qui sont tous pionniers, certes ceux qui n'ont pas changé le système sont minoritaires, mais aujourd'hui, euh, dans les revues techniques, dans euh, les journaux d'agriculteurs, voilà, en fait, euh, on a de plus en plus de témoignages euh, qui visent en fait, à faire adopter le croisement, à, pas à tous les éleveurs, mais à certains éleveurs, en les rassurant sur la possibilité en fait, d'avoir une production tout à fait convenable et satisfaisante. On a des, des comptes de grâce qui se sont proposées qui permettent justement de ne pas trop dégrader cette euh, et on voit que en fait, on a ça n'a vraiment pas de multifonctionnalité. Un ben, autre élément, pareil, sur ma thèse, euh, donc, qui sont issus, en fait, voilà, une analyse des performances des propos. que voilà. Et en fait, là, juste pour montrer que globalement, donc tout en haut à gauche, euh, ici, donc, euh, on a, en fait, euh, on va dire la tendance d'évolution de la productivité laitière des vaches dans les troupeaux euh, en question. Et en fait, on voit qu'eux, donc, ils sont tous, ils observent, on observe pour tous, en fait, une dégradation de cette productivité laitière. Donc, ce qui est assez euh, cohérent avec ce que apporte le croisement, puisque la prime en chaîne est vraiment la formule de la production. Mais ce qu'on observe dans le même temps, c'est que pour de non, très nombreux élevages, ça a été associé à une augmentation des des troupeaux. Ce qui veut dire qu'on a cherché par un peu ces erreur en fait, on, enfin, ça, ça se retrouve en fait, dans le, le graphique. je ne sais pourquoi, mais en fait, voilà, les, les, les, enfin, les, les barres se regroupaient autour du zéro, montrant bien que en fait, l'évolution du troupeau, de la production du troupeau total, a été en fait relativement nulle, et que justement c'est bien l'augmentation l'efficacité du troupeau qui est vraiment un choix de lever qui a été utilisé pour compenser la perte de productivité. Donc encore une fois, il euh, n'y a pas de remise en cause fondamentale peut-être, euh, non pas forcément que diminuer la production de vaches, c'est forcément une bonne chose, mais on voit on, dans tous les cas, euh, on n'a pas voulu euh, diminuer la, la, la diminuer le fonctionnement de, de base de, de l'exploitation.